Une des compétences clés en management de projet, c'est le leadership. Alors, ça vous dirait de révéler le leader qui est en vous D'inspirer vos équipes De les engager De leur donner la capacité d'agir Nous, les participants du Master spécialisé Management et Direction de projet, avons réalisé ce petit film pour partager avec vous les 10 principes qui vont booster votre leadership. Pour commencer, votre expertise et votre position vous rendent légitimes. Soyez-le aussi grâce à vos compétences relationnelles et votre comportement au sein du groupe. Ensuite, partagez votre leadership. Aidez les membres du groupe à développer leurs compétences de leader en leur déléguant des activités de management. Un bon leader doit savoir nourrir les échanges et faire les arbitrages. Sans oublier de se préparer en amont, bien sûr. Faites le bon choix dans le mode de décision, en fonction de qui vous avez en face et de la situation. Votre mission, c'est aussi de trouver l'équilibre entre travail collectif et individuel grâce à des outils appropriés. Et si vous adaptiez également votre style d'influence Directif, persuasif, participatif ou délégatif Vous choisissez en fonction du niveau d'autonomie. N'oubliez pas, il faut non seulement gérer vos émotions, mais aussi celles des autres. Soyez clair, convaincant, et votre équipe s'engagera plus facilement parce qu'un bon manager de projet a une bonne vision. Et en plus, il la partage. Petit rappel, l'incertitude fait partie du process. Alors adoptez la coopérative attitude. Surtout, n'oubliez pas les feedbacks. Vos collaborateurs en sont friands. Ça y est, vous maîtrisez tous les principes du leadership. Maintenant, vous pouvez foncer et aller plus loin avec le master spécialisé Management et Direction de projet.